Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus béni Jésus Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus libère. Jésus libère et nous libère Jésus libère Jésus libère Jésus libère et te libère et nous libère Jésus Relève, il me relève Jésus relève Il te relève Jésus relève Jésus relève Jésus relève, Jésus relève. Il est présent Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Oh Jésus, tu es bon, oh Adonai, tu es bon, Papa Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel Dieu, tu es bon, Papa Yahweh, tu es bon, éternel Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, Lion de Judas, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Jéhovah, tu es bon, étoile brillante du matin, tu es bon, Papa Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, à qui te comparer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 Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nul n'est comme toi, tu es bon. Oh, Yahweh, tu es bon. Oh, mon Yahya, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh. À qui te comparer, papa? À qui te comparer? Oh, tu es bon. Papa, Yahweh, tu es bon. « Tu es bon pour moi, tu es bon. »« Papa à qui te compare ?»« Tu es bon pour moi. »« Shalom, adorateur, shalom, adoratrice. »« Dieu est bon pour moi parce que ce soir encore, il me donne l'opportunité sans avoir été préparé, sans avoir été programmé, de venir conduire l'adoration. » Je pense que si Dieu le permet, c'est parce qu'il a quelque chose forcément pour moi au bout du compte. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants qu'il adore. Bien-aimé, ce soir, les circonstances ont voulu que à la dernière minute, je me lance pour conduire cette adoration. Je crois que Dieu a quelque chose pour toi, que Dieu a quelque chose pour moi. Nous qui sommes là en ce moment, la parole de Dieu dit que deux, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Merci à vous qui attendiez ce moment, à vous qui êtes là. Et que Dieu bénisse, vous bénisse au-delà de votre entendement. Que là où vous ne vous attendiez même pas à quelque chose parce que vous étiez découragé. que Dieu vous apporte la paix, qui vous apporte le réconfort, qui vous apporte l'exaucement que vous attendez. Je dis que Dieu est bon pour moi parce que s'il veut que je passe ce soir, c'est qu'il a une grâce forcément pour moi. Et si tu es là ce soir, tu es à la bonne place. Si tu es là ce soir, c'est parce que justement tu as trouvé le bonheur ineffable, parce que tu attendais l'éternel et lorsque tu es disponible pour lui, lui aussi il se rend disponible pour toi. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence. Je sais éternel mon Dieu que personne ne peut contester avec toi parce que tu es le feu divin. Oh Jésus, je veux le proclamer ce soir.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 Tu es le feu, tu es le feu, Tu es le feu, le feu divin. Tu es le feu, tu es le feu Jésus, Tu es le feu, le feu divin. Tu es le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus.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 le feu divin. Seigneur mon Dieu, ce soir, embrase-nous de ton feu. Embrasse-nous de ton feu divin. Ô Saint-Esprit, c'est toi qui conduis toutes choses ce soir. Saint-Esprit, humainement parlant, moi, je suis limité. Saint-Esprit, humainement, je suis limité. Mais Père, je me lance parce que je sais une chose. Je sais que tu aimes quand t'adores. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que toi-même, tu agrées, tu honores ces rendez-vous que tu nous donnes. Et je sais, éternel, mon Dieu, que parce que tu adores, parce que tu agrées ces rendez-vous, nous savons que nous avons quelque chose de merveilleux à en tirer. Oh, Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi, quel que soit le nombre, nous sommes là. Saint-Esprit, dirige-nous ce soir. Saint-Esprit, conduis toutes choses ce soir. Saint-Esprit, ce que tu veux que je dise à tes enfants, ce que tu veux me dire à moi-même, Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, que je sois effacé, que moi je sois effacé, que personne ne soit là parce que c'est Georgette Exemblé. Mais que chaque personne soit là parce que tu as le feu divin. Que chaque personne soit là parce qu'il y a rendez-vous avec papa. Que chaque personne soit là parce qu'il y a rendez-vous avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et conduis-nous. Descends au milieu de nous, viens parler à notre âme, viens nous réjouir, viens nous reconforter, viens nous vivifier, viens nous consoler, oh, viens nous parler de la part de Papa Yahweh, parce que je sais une chose et j'en suis convaincu, mon Dieu est souverain, c'est la chose que tu me mets à cœur à l'instant Saint-Esprit, le Dieu, Dieu est souverain, bien aimé, Dieu est souverain. Dieu est souverain. S'il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir, c'est que notre Dieu, il est souverain. Il fait les choses comme il entend. Lorsqu'il fait personne ne peut ouvrir. Mais quand il l'ouvre, ah, personne ne peut s'approcher pour fermer. Personne ne peut oser. Personne ne peut même oser s'approcher pour fermer ce que Dieu a ouvert. Parce que, bien-aimé, à l'instant, j'ai à cœur de te dire que Dieu prévoit quelque chose pour toi. Il ouvre une porte pour toi. Et cette porte, personne ne peut la fermer. Les circonstances de la vie peuvent te donner le sentiment, l'impression qu'il y a quelque chose, que rien ne bouge. Mais bien-aimé, quelque chose bouge. Bien-aimé, quelque chose se passe forcément. Bien-aimé, Dieu a sa main forcément sur toi Bien-aimé, Dieu a forcément un plan pour toi qui est en train de se réaliser Et les circonstances de la vie te donnent parfois l'impression que tu as oublié Non, tu n'es pas oublié Bien-aimé, lorsque je prends le cas de cette femme qui perdait du sang Ah, bien-aimé, lorsqu'on lit dans la Bible, y a des gens, les gens ont un nom on dit telle personne s'appelait tant. On dit « il y a eu David », on dit « il y a Josué. on dit leur nom. Mais pour elle, sa situation était telle que même son nom était attaché à son problème. On l'appelait par son problème. On lui, on l'appelait par le nom de son problème, la femme qui perdait du sang. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est de cette même manière qu'on appelait la femme adultère. C'est comme une personne dont le cas est désespéré que personne ne considère dans son environnement. Parce que euh, euh, ce, ce qu'on retient d'elle, c'est son mal. Ce qu'on retient d'elle, c'est son épreuve. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit de te dire ce soir que Dieu est souverain. Les circonstances, ce que tu vois, là, ce que tu as l'impression de voir, les circonstances qui te donnent l'impression que tout est bloqué. Bien-aimé, rien n'est bloqué parce que le plan de Dieu, le plan de Dieu, le Dieu souverain, son plan se réalise. Vous savez, hier, bien-aimé, lorsque la servante de Dieu, l'adoratrice euh, Georgette Kofi-Blé, était en train de diriger, elle a donné un message pour moi. Elle a dit attention à ton lieu de travail, attention, fais attention, mais rapproche-toi de Dieu et Dieu va, Dieu va te parler. Je suis convaincu d'une chose. Euh, lorsque Dieu annonce les plans de l'ennemi, c'est qu'il a déjà anéanti. Parce que, quelles que soient les circonstances, c'est la, la souveraineté de Dieu qui va toujours se démontrer c'est la souveraineté de Dieu alors c'est vrai, lorsque j'ai entendu cela après je l'ai appelé, on a échangé et tout mais ce qui s'est fait en moi ce qui a résonné en moi et qui continue de résonner le temps de Dieu est arrivé le temps de Dieu est arrivé donc les circonstances vont venir euh, essayer de se manifester mais moi je sais une chose lorsqu'on doit monter plus haut il y a, il y a, il y a les, les turbulences quand on est dans l'avion là qu'on doit monter il y a les turbulences, parce qu'il y a les nuages, il faut traverser, il faut tout ça. Moi, je sais que je suis en train de monter. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a une élévation sociale, une élévation professionnelle qui va arriver. Et Dieu, souverain, va accomplir cette volonté. Donc, quelles que soient les circonstances que d'ailleurs j'ai déjà vaincues, Dieu est en train de préparer un tremplin pour que je monte. Dieu est en train de préparer des circonstances pour que je monte. Dieu est en train de faire quelque chose pour que je monte. Alléluia, bien-aimé. Et pour toi, c'est pareil pour toi c'est pareil, alléluia, bien aimé, Dieu est souverain, Dieu c'est la majesté, il est assis sur son trône, il se lève pour toi, alléluia, il se lève pour toi parce qu'il t'aime, il se lève pour toi parce qu'il a un plan glorieux pour toi, bien aimé, sa parole dit que, lorsque tu lis, on dit que quand il passe, tout fait silence, et quand il se lève, tout se disperse, alléluia, il est assis sur son trône et il travaille en notre faveur, il travaille en notre faveur. Voici quelqu'un, il était là, et puis il a regardé l'humanité. Il dit, qu'est-ce que je veux faire pour sauver mes enfants? Et il s'est levé, il a décidé qu'il envoie son fils unique. Oh, celui qu'il l'aime, c'est-à-dire une partie de lui-même. Lui-même, il s'envoie se, il, il lui-même pour venir se donner en sacrifice. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu, puis je réalise que la relation entre le, un Dieu et Jésus-Christ est tellement forte que si Jésus avait dit, bon, à la dernière minute, là, je vois la chose venir. si à gesté Mané où il était. Oh, s'il avait dit, moi-même, cette affaire-là, je vois que ça commence à devenir compliqué. Euh, je vois déjà le sang qui est en train de sortir dans ma sueur. Je vois déjà, c'est trop compliqué l'affaire-là. Vraiment, je veux repartir. Ce n'est pas la peine, je ne pourrai pas. Bien aimé, celle-là, s'il avait dit, là, le ciel allait la s'ouvrir et puis il allait la monter. Puis rien n'allait la se passer. Le ciel allait s'ouvrir et puis il allait repartir. Parce qu'il est assis là-bas, c'est sa place qui est là-bas. Donc, on n'allait pas le chicoter, on n'allait pas lui dire, bon, tu t'emmènes en prison. On n'allait rien lui faire de mal. Parce qu'il est Dieu. Mais malgré tout ça, il a choisi de. Je suis venu pour ça. Je vais aller jusqu'au bout. Bien aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le, jus le jusqu'au boutiste qui Jésus-Christ? Celui qui allait jusqu'au bout pour nous. C'est ce même-là qui va aller jusqu'au bout pour toi. Le même, pendant que je suis en train d'acclamer, le même, quelle que soit les, la circonstance dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit ce qu'on a annoncé de dangereux sur ta vie, pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, le jusqu'au boutiste est un marche pour toi. Le Jésus qui va jusqu'au bout des situations, quelle que soit la situation, bien aimé, quelle que soit ta situation, la gloire de Dieu s'élève sur toi. Quelle que soit la situation, la gloire de Dieu s'élève pour toi. La victoire de Dieu est ton partage. Bien aimé, la délivrance de l'éternel est ton partage, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, est-ce que bien aimé, là où tu te trouves tu peux acclamer le Dieu souverain tu peux acclamer Majesté Jésus est-ce que tu peux l'acclamer, parce que pendant que tu l'acclames, tu es en train de lui dire je crois, je crois que ce que tu as dit pour moi tu le réalises, les circonstances peuvent être mauvaises, mais tu es Dieu je ne regarde pas à la réalité, je regarde à ta vérité, parce que tu es Dieu tu es merveilleux, oh il n'y a personne de comparable à toi, tu es Majesté Jésus, là quand tu passes tout fait silence, quand tu te lèves tout se disperse parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci à toi, Jésus, qui es allé jusqu'au bout. De la même façon qu'au calvaire, tu m'as tout donné en allant jusqu'au bout. Tu n'étais pas arrêté simplement à être enterré. Tu n'as pas juste été mis en terre. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit. Oh ils ont, fait, ils ont eu tort de te mettre en terre. Parce que lorsqu'ils t'ont mis là-bas, dans le séjour des morts, c'est là-bas que le bar a commencé. C'est là-bas même que tu as commencé. Parce que tu avais déjà dit tout est accompli. Tu n'allais pas t'arrêter en si bon chemin. La parole de Dieu dit, bien-aimé, il est descendu là-bas. Il est descendu. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Oh, bien-aimé, les sépulcres se sont ouverts. Des personnes sont ressuscitées. Tout a bougé. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Pour te permettre l'accès direct au Père. Bien-aimé, il est descendu avec puissance, avec une méga giga puissance. Notre Dieu est descendu pour aller chercher, pour aller arracher la clé du séjour des morts, parce que c'est lui qui est le Dieu de victoire, parce que lui, il a décidé que plus rien ne meurt dans ta vie, parce que tu as la vie, parce qu'il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Bien-aimé, ce soir, je suis venu pour t'annoncer. Je suis venu pour t'annoncer à l'instant. Le Saint-Esprit me met à cœur de t'annoncer que tout ce qui était mort en toi ressuscite, parce que le Seigneur ne s'est pas arrêté à la mort. Il est parti chercher la clé pour toi, pour que toi tu ne meurs plus. Et oh bien-aimé, il est descendu, il a tout bousculé, il est descendu avec fracas, il a sorti ce qui est bon pour toi, et il est venu te la donner, bien-aimé. Et il est ressuscité pour te dire que si ce qu'il a dit va s'accomplir pour toi. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'ai le cœur en joie, parce que je suis en train de parler du Dieu de victoire. Je suis en train de parler de celui qui nous a tout donné. C'est pourquoi je crois que même quand on dit il y a telle chose qui est dangereuse pour toi en ce moment, bien aimé, je crois que Dieu est en train de faire, en train de monter tu es en train de monter est-ce que tu te vois en train de monter est-ce que tu vois les anges en train de t'accompagner de t'escorter parce que ton papa n'abandonne jamais tes enfants ses enfants oui je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, voici t'implore. De tous les quatre vents, l'éternel réponds-nous. Gloire à toi Jésus, gloire à toi éternel mon Dieu. Je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants qui t'adorent. Je crois que ces rendez-vous quotidiens ne sont pas des rendez-vous en vain. Ce n'est pas des rendez-vous en vain parce que tu es l'éternel Dieu. Oh, ce n'est pas des rendez-vous en vain parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Personne n'est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant, oh.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 Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne, tu Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne.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 Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia. Au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Bien aimé, notre Dieu est plus grand que l'argent, il est plus grand que l'or. Oh, il est plus précieux que tous ces minéraux. Bien aimé, si tu crois en cela, l'or et l'argent t'appartiennent. Parce que ça appartient à ton papa. Et il dit, tu as tout donné. Bien-aimé, moi j'ai commencé la semaine et même euh, la semaine dernière, il y avait des défis financiers auxquels je devais faire face. Mais je regardais la situation et puis je dis, Seigneur, ce n'est pas de moi qu'on parle, c'est de toi qu'on parle. Tu connais mes défis. Je suis convaincu d'une chose que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas où tu vas rentrer. Je ne sais pas, tu es souverain. Parce que papa, tu vois ce que moi je ne vois pas. Et puis tu entends ce que moi je n'entends pas. Moi je suis limité. Toi tu es illimité. Toi tu es omniprésent. Toi tu es omniscient. Toi c'est toi-même qui décide même. Ce n'est même pas que tu discutes avec quelqu'un. Bien aimé, et je suis convaincu d'une chose, Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Et du coup ça me fait dire, il est plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus beau que le diamant. Parce que si tu crois en lui, ce que tu penses être précieux, là, lui il est plus précieux que ça. Donc il faut t'accrocher à lui et puis lui décampe le reste. Parce que lui, il est souverain. Lui, il est notre Dieu. L'agneau qui est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous aimons pour l'adorer l'agneau est souverain Jésus gloire gloire gloire à l'agneau gloire gloire Jésus est digne de régner, Yahweh, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus, tu es souverain. Ah, tu es glorieux et digne de régner, Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, Jésus, tu es souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus, tu es souverain, tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain dans ma vie. Tu es souverain dans les cieux, tu es souverain sur la terre. Tu es souverain dans l'univers, tu es souverain Jésus, tu es souverain dans les cieux. Oh l'agneau, agneau de Dieu, tu es souverain. Oh roi de gloire, tu es souverain. Papa Yahweh. Papa Yahweh, tu es souverain. Papa Yahweh, tu es souverain. Souverain dans ma vie. Souverain dans ma vie. Souverain dans l'univers. Souverain sur cette plateforme. Tu es souverain. Tu es souverain. Jésus, mon âme te crie ce soir que je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu es souverain. Je reconnais, je reconnais que tu es souverain. Oh, Alléluia. Tu es souverain. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es souverain. Jésus, personne ne peut t'égaler. tu es souverain. Seigneur, tu dis et la chose arrive. Tu es souverain. Dieu es souverain. Agneau de Dieu, tu es souverain. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rempart. Tu es mon rédempteur. Tu es mon pourvoyeur Agneau de Dieu, tu es souverain. Tu es mon avocat. Oh, tu es mon juste juge. Tu es celui qui combat pour moi. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es souverain. Tu es souverain. Mon Âme crie ce soir que tu es souverain. Mon âme reconnaît ce soir devant toute situation que tu es souverain. C'est ce que tu dis qui arrive. Oh Seigneur, personne ne peut arrêter ta main. Personne ne peut arrêter ta main. Tu es souverain. Oh Alléluia. Tu es souverain, Yahweh. Tu es souverain, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, Père Oh, j'aime cette parole. J'aime ce cantique qui dit, quand tu passes, quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir, mon âme crie ce soir, mon âme est connectée ce soir au Saint-Esprit pour te dire Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour toi et pour moi. Oh, c'est pour cela qu'il y a des turbulences. Parce que, vous savez, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il y a eu des turbulences. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne voyaient pas ce que lui voyait, ils ont vu la terre trembler Bien aimé, c'est certainement ta situation en ce moment Tu es là et puis tu as l'impression qu'il y a un tremblement de terre Et du coup tu as l'impression que rien ne va Tu as l'impression que tu es en train de se fracasser autour de toi Non, non, non, bien aimé Bien aimé, quelqu'un est en train de prendre la clé pour toi Quelqu'un est en train d'arracher la clé pour toi Le Dieu d'éternité est en train d'arracher la clé pour toi le Dieu de victoire est en train d'arracher la clé pour toi. Bien-aimé, ce que tu vois autour de toi comme fracas, ce que tu vois autour de toi comme turbulence, ce que tu vois autour de toi comme mouvement, oh, qui a l'air de te déplaire, parce que tu as l'impression que tout est en train de se fragiliser. Non, non, bien-aimé, je suis venu ce soir pour te dire, non, bien-aimé, c'est la victoire, c'est ta victoire qui est proche. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu pour toi et pour moi, le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que je t'exhorte à faire ce soir, c'est simplement de l'adorer, encore de l'adorer, parce que notre Dieu souverain est à l'œuvre et son temps est arrivé. Le temps de notre Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. et Je crois pour toi ce soir que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Oh Seigneur, nous allons élever la voix et les mains vers toi, parce que tu es notre Dieu Tout-Puissant. Jésus. Mes mains s'élèvent vers Toi, Jésus. Devant Toi je me prostère, Jésus. Oh, ma voix s'élève vers Toi pour t'adorer, Jésus. Devant Toi je me prostère. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, ami fidèle, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus. Devant toi, je me prosterne. Bien-aimé, reste dans la communion avec ton papa parce qu'il a certainement des, des orientations à te donner. Il a certainement des choses à te dire. Ça ne viendra pas comme euh, le ciel qui s'ouvre brusquement et puis tu entends une voix qui vient de là-haut. Mais Dieu, il est en toi. Dieu, il est autour de toi. Dieu est avec toi. Et il saura te conduire et t'orienter. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon cœur s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon âme s'élève vers toi. Jésus, Devant toi, je me postais. Ré que de gauche, ré que bacanté le baché que de gant, ré baïa côté ché que de Gonte. ré maïa côté ché que baïa, ori guente séque bacanté l'aide de gant, ré maïa côté séle ganta, ori maquette ché que de caïa séque de ganta. Jésus, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus. Devant toi je me prosterne, Abba ah, ben, Père, Jésus. Même s'élève vers toi, prête à recevoir. Jésus, devant toi je me prosterne. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi Que serais-je sans toi aujourd'hui Que serais-je sans toi, papa Que serais-je sans toi Je suis anéanti sans toi Que serais-je sans toi, Yahweh Que serais-je sans toi Que serais-je sans toi je suis perdu sans toi. Que serais-je sans toi, Papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Jésus, mes mains vers toi. Jésus. Devant toi, je me prosterne. Jésus. Ah. Mon cœur s'élève vers toi. Jésus. Devant toi, je me prosterne. Bien-aimé, j'entends pour toi ce soir. Mon enfant, abandonne toutes tes craintes. Abandonne toutes tes craintes. Abandonne toutes tes craintes. L'heure de la victoire a sonné. Jésus. Ah. Ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosternerai, que les du Jésus, Yahweh, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prostène. L'heure de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Est-ce que tu peux t'approprier ce cantique? Bien-aimé, est-ce que tu peux l'intégrer dans ton âme à l'instant? Parce que l'heure de ta victoire a sonné.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 Sois sans crainte, enfant de Dieu Sois sans crainte C'est ce que je reçois à l'instant Sois sans crainte, je ne sais pas Je ne sais pas de qui il s'agit C'est certainement moi-même Mais ça c'est certainement pour quelqu'un aussi sur cette plateforme J'entends soit sans crainte Mon enfant, sois sans crainte Sois sans crainte, je m'en occupe Sois sans crainte, je m'en occupe Alléluia, ce dossier est pour l'éternel Bien aimé ce dossier est pour l'éternel L'heure de la victoire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 que nous soyons ensemble, que nous adorions tout le temps l'éternel ensemble. Il est bon que chaque personne, chaque fois, se dispose pour adorer l'éternel. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Quand il passe, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Bien, aimé, dis-lui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Mon papa. Oh, le dieu des Hébreux, le roi des rois. Tu es bon, Yahweh, papa. Toi, le dieu des Hébreux, toi, le roi des rois. Quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Oh, tu es bon, mon papa, le dieu des Hébreux, au roi des rois. Quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Seigneur, tu t'es levé pour moi, tu es en train de passer pour moi, tu es en train de parler en ma faveur. Quand tu parles, personne ne peut parler. Alléluia. Tu es bon, oh Yahweh le dieu des Hébreux, le roi des gloires. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Oh Yahweh, tu t'es levé pour moi. Oh Yahweh, tu parles en ma faveur. Oh Yahweh, tu t'es levé pour moi Oh Yahweh, tu combats pour moi Oh Yahweh, tu t'es levé pour moi Oh Yahweh, tu parles en ma faveur Oh je sais que quand tu parles, tout fait silence Oh je sais que quand tu te lèves tout se disperse, je sais à l'instant que tu t'es levé, je sais à l'instant que tu es en train de parler, je sais à l'instant que tu es en train de parler, en ma faveur, en faveur des adorateurs, en faveur des adoratrices, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Dieu, qui peut contester avec toi, qui peut contester avec toi, tu es le feu, tu es le feu, tu es le lion de la tribu de Jude, tu es l'étoile brillante du matin, tu es ma solution, tu es le Dieu d'éternité en éternité, tu es le Dieu qui est toujours avec moi. Tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es ai le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. Quand tu passes, Seigneur, tout fait silence. Quand tu parles à ma faveur à l'instant, Seigneur, tout fait silence. Quand tu te lèves, quand tu te lèves, quand tu te lèves, comme tu t'es levé à l'instant, Seigneur, tout se disperse parce que ton temps est arrivé. Parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Gloire à toi éternel, oh Seigneur, mon âme a envie de te dire ce soir majesté. Mon âme en train de te dire, envie de te dire ce soir, à toi la majesté, à toi la gloire, parce que tu es le Dieu souverain. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre, parce que mon Dieu s'est levé pour moi. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Car Kabi Osi, oh, Kabi oh. Osi, oh, Kabi Osi, oh, Kabi oh. Osi, oh, Kabi oh. Osi, oh, Kabi Osi, A toi la majesté, à toi la majesté, Kabi yo aussi. Oh, Kabi yo aussi, oh. Kabi yo aussi, oh. Kabi yo aussi, oh. Kabi aussi, aussi, oh. Cabio aussi, oh. Cabio aussi, oh. Gabio, aussi, oh, Seigneur, à toi la majesté. Bien-aimé, lève la voix et dis-lui, Seigneur, à toi la majesté. À toi la majesté, ô oh, Dieu souverain. À toi la majesté, ô oh, Dieu souverain. Ô oh, roi de gloire, ô oh, Dieu des Hébreux, ô oh, Dieu de cette plateforme. À toi la majesté, à toi la majesté. Toi avec qui personne ne peut contester. Cabio aussi, oh, oh. Cabio, aussi oh haut, oh. Osio. aussi, oh ne t'inquiète de rien. Ne doute plus, mon enfant. Cabio, aussi haut, Osio, aussi haut, oh aussi haut. Gabio osio Gabio osire que les boschere que les contare makaya ori karachere contre lordi seke de conta Seigneur à toi la majesté à toi la majesté à toi la majesté tu es Dieu tu es Dieu personne ne peut contester avec toi tu es Dieu né de Dieu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 tu es vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Par toi, tout a été fait. Bien aimé, Jésus te visite à l'instant. Le Saint-Esprit te visite à l'instant. Le Saint-Esprit te visite à l'instant. Bien-aimé, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'esprit de consolation. Reçois l'esprit de l'abondance. Reçois l'esprit de la victoire. Reçois-le maintenant. Reçois l'esprit de la restauration. Reçois l'esprit du renouvellement. Oh Alléluia. Aussi. Cabio, aussi haut. Cabio, aussi haut. Cabio, aussi haut. Cabio, Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs ce soir vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Tu es Dieu, you, Tu es Dieu. you, O you, you, you, you, O you, you, O O a à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, Jésus, à toi la majesté à toi la, oh jésus que ton nom soit élevé à toi la majesté à toi la majesté bien-aimé jésus s'est élevé pour toi il te tend les bras oh cabillaud aussi Cabio, aussi au aussi Oh à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, Jésus. Oh à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté. Oh Cabio, oh si oh. Cabio, oh, si, oh. cabio. Si je vers toi. Oh Cabio, oh, si, oh. Cabio, oh, si, oh. Cabio. Récette de boshène va caille, de shake de conde de bassec, jette de hontilà, récette de de de Kabio, si Seigneur, je joué ma voix ce soir à la voix des anges au Père pour te dire que c'est toi la majesté, pour te dire que c'est toi la majesté, à toi la majesté. À toi la majesté, à toi la majesté, ô oh, quelle beauté. À toi la majesté Jésus, à toi la majesté. À toi la majesté. Oh, il n'y a que toi Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu qui me fait justice. Tu es le Dieu Seigneur qui m'enlève de l'orage. C'est Dieu le Dieu, Père. Tu es le Dieu qui combat la tempête, qui calme la tempête, qui donne aux circonstances de la vie, aux éléments de la nature, de s'organiser en ma faveur. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui fait droit à tes enfants. Tu es le Dieu qui vient au secours de tes enfants, quel que soit leur péché, quel que soit leur Comment, comment, Tu le fais par amour. Tu le fais par amour. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es amour. Parce que tu es souverain. Oh, à toi la majesté. À toi, la majesté. Oh, à toi, la majesté. C'est comme un fleuve. Un fleuve qui s'est ouvert quelque part. Il y a une source de grâce et de bénédiction qui est en train de couler, bien-aimé. Qui est en train de couler. Oh, bien-aimé. Plonge dans cette source. Parce que Dieu dit, ne sois plus inquiet. Ne sois plus inquiet. Plonge. Plonge dans cette, dans cette, dans ce fleuve de bénédiction. Dans ce fleuve de miracle. Dans ce fleuve d'accomplissement qui coule. Bien-aimé, prends ta part Prends ta part parce que c'est pour toi Il s'est levé de son trône pour toi Il s'est levé pour te dire Il est le Dieu souverain Il est le Dieu souverain Ce que tu vois en ce moment qui s'agite autour de toi Ah non, non, non, c'est parce que justement Il est en train de faire le combat Il a déjà eu la victoire Il vient te donner ta victoire Le temps de Dieu est arrivé Le temps de Dieu pour toi et pour moi est arrivé Gloire à Jésus Cabio, Alléluia, gloire à l'éternel Dieu, gloire à notre papa, gloire à Jésus. Bien-aimé ce soir, ce soir, Dieu t'invite simplement à ne pas regarder ta situation, à ne pas regarder ce qui te fatigue, mais à regarder à lui. Et je t'ai dit avant de commencer, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que Dieu est souverain. C'est que Dieu est souverain. Alléluia. Nous allons terminer en disant à notre Dieu que son amour nous environne. Bien-aimé, ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est ce que l'éternel a envie de t'entendre dire. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Yahweh. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous inspirons tous en toi. Je proclame ce soir que tes ennemis, mes ennemis, sont devenu ton marchepied. Je proclame ce soir que tu as la victoire sur toutes les circonstances. Je proclame ce soir que Dieu a déjà combattu pour toi et que tu as la victoire. Je proclame ce soir que tu es en train de monter. Je proclame ce soir que tu es en train de monter. Je proclame ce soir que Dieu s'est levé pour toi. Personne ne peut te vaincre. Aucune circonstance ne peut avoir raison de toi. Je proclame ce soir que tes ennemis sont dans la confusion. Je proclame ce soir que tes ennemis sont consumés par le feu, je proclame ce soir que les circonstances douloureuses sont consumées par le feu je proclame ce soir que tu es revêtu d'un habit de gloire que tu es revêtu d'un habit qu'un d'un habit lumineux de la lumière divine, je proclame ce soir que l'onction de Dieu est dans ta vie je proclame ce soir que tu es habillé de la faveur divine oh Jésus que ton nom soit élevé à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté nous te louons, nous te proclamons parce que tu es Dieu, ô oh, Père éternel, que ton nom soit glorifié ce soir, que ton nom soit glorifié, bien-aimé, dors en paix, bien-aimé adore l'éternel, loue l'éternel, mais toi reste dans sa présence, à tout instant, partout tu te trouves, tu es en train de manger, tu es en voiture, tu es au travail, tu es à la maison. Bien-aimé, que la louange de l'éternel ne quitte pas ton âme, que l'adoration de l'éternel soit en toi. Bien-aimé, même quand tu ne sais pas quoi dire, parle-lui en langue, dis-lui quelque chose, dis-lui tu es la majesté, dis-lui oh, Kabiyosé, dis-lui Seigneur Kabiyosio, Kabiyosio. Gabio aussi. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Que la gloire de Dieu soit sur ma vie. La victoire de Dieu est notre partage. La victoire de Dieu est notre partage. Dieu est souverain. Au nom de Jésus, nous le proclamons. Et nous, il se manifeste dans notre vie en tant que Dieu souverain. Parce que Dieu, c'est notre souverain, c'est notre Papa. Gloire à Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus pour ma vie. Amen.